Cinquième séance de Sketchup. Normalement, votre maison est entièrement terminée. On va aujourd'hui s'occuper un petit peu des aménagements extérieurs et commencer à faire une piscine. Alors, première chose à faire, il va falloir supprimer la séparation entre la partie constructible et la partie non constructible. Donc, il va y avoir quatre traits à sélectionner et à supprimer celui là doit en rester un dernier par ici voilà et là vous pouvez reprendre votre pot de peinture aller dans végétation et remettre de l'herbe sur votre terrain bof, bof, bof. Allez, on va remettre celle là voilà Maintenant, il va falloir donc faire votre piscine. Je vous conseille vivement de faire une piscine rectangulaire. Ceux qui sont plus à l'aise peuvent tenter une piscine avec une forme un peu plus originale. Rectangulaire, ça reste quand même très sympathique. Le principe, vous venez tracer votre rectangle sur le sol. Et on va venir pousser tirer hop, de 2 mètres vers le fond. On se sert bien des quadrillages pour tracer le rectangle, on va en avoir besoin par la suite. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir euh, tracer ce qu'on appelle la margelle, c'est-à-dire la bordure carrelée qui est au bord de la piscine. Donc là, à 1 mètre du bord, on vient retracer euh, un contour. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir prendre le pot de peinture. On va se rendre dans eau. Et là, on va prendre hop, de l'eau pour colorier les murs. Hop là. Sauf que pour l'instant, ça ressemble un petit peu à une piscine vide. Donc l'astuce ici, ça va être de remettre un rectangle par dessus de l'abaisser légèrement, il n'y a pas de mesure précise, vous faites ça à l'œil, et de venir le colorier avec cette fois-ci vous allez trouver ou en mouvement, euh, pardon bassin au clair, bassin au clair c'est de l'eau translucide, on voit au travers, voilà ça vous permet d'avoir la surface de l'eau de votre piscine. Ensuite normalement dans carrelage vous allez pouvoir trouver des choses sympathiques pour mettre à la fois autour de la piscine mais également dans la partie où il n'y a pas d'eau voilà, comme ceci je vous laisserai dessiner vous même un plongeoir c'est pas très compliqué essayez juste de faire ça avec des proportions correctes voilà donc là on a une piscine toute simple ceux qui veulent un petit peu compliqué vous pouvez très bien Hop, en regardant par dessous, en sélectionnant par exemple cette, ce trait là, venir le déplacer pour faire une piscine avec un fond en pente, ou bien tracer des traits supplémentaires en prenant des mesures c'est mieux, mais Et en poussant tirant, ben venir faire des marches par exemple dans votre piscine. Voilà. Donc voilà, première étape, la piscine. Pour ceux qui ont une terrasse, qui doit concerner quand même une bonne partie d'entre vous, il va falloir faire une barrière de protection. Pour ça, c'est pas compliqué, l'outil rectangle, on repère le trait 1 mètre au-dessus de la terrasse, on vient tracer hop, un rectangle. On repart du premier rectangle pour tracer le second et ainsi de suite on fait le tour du balcon pour pas pouvoir tomber du balcon ensuite je vous laisserai trouver normalement dans clôture vous devez avoir différentes sortes de euh, croisillons en bois ou autre chose vous prenez ce qui vous plaît le mieux ça peut être ça, ça peut être une palissade, ça peut être en fonction du style de votre maison euh, voilà, vous pouvez adapter, vous pouvez faire en couleur. Un truc qui peut être sympathique également, c'est quand on va dans le translucide, si vous voulez avoir une maison un peu plus moderne et faire quelque chose comme ça de translucide. Ça peut être pas mal aussi. Voilà, si certains ont terminé avant la fin de la séance, hop, il restera un dernier travail, ça va être de clôturer le jardin ici avec une petite... Euh, Petite barrière et un portail donc je vous laisse faire ça tranquillement voilà bon travail à tous